Rebonjour. Euh, avant de commencer de vous parler du débugage en PHP, je voudrais vous poser une question. Combien d'entre vous utilisent Vardump, euh, Echo, BarExport, Primter, tous les jours, impunément Ouais, comment vous Bien, bien, bien. Je vais attraper un torticolis mais ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est d'outils de, de débugage en PHP. Donc c'est bien, puisque du coup on va pouvoir commencer à l'utiliser en entreprise, puisqu'il y a des outils de débugage. Euh, et je vais vous parler de mon préféré euh, qui est le, le débuggeur pas à pas dans PHP alors qu'est-ce que c'est qu'un qu débuggeur pas à pas c'est quelque chose qui va vous permettre de stopper l'exécution d'un programme dans notre cas d'un programme PHP à un endroit donné, complètement il s'arrête, il reste dans l'état où il se trouve mais une, et ensuite vous pouvez regarder tout ce qui vous intéresse dedans, regarder le, toutes les valeurs de, de, de toutes les variables vous pouvez éventuellement... Euh, euh, exécuter du code arbitraire, vous pouvez tout examiner, un peu comme Dieu. Et ensuite, seulement, vous pouvez décider de continuer à avancer l'exécution du programme pas à pas, ligne par ligne, de regarder ce qu'il y a dans les variables, de regarder tout ce que vous voulez. Euh, par opposition à, à ce que vous utilisez, vous, ou euh, vardum ou autre chose, dans un workflow général, quand on met des vardums, c'est, euh, je ouvre mon fichier, je mets un vardum dedans, j'ai rafraîchi mon navigateur. Putain, il est où le, le var dump Ah, il est en bas. Merde, j'ai pas mis la bonne variable. Je vais en mettre une autre. Ah putain, j'ai dumpé un objet doctrine, il y en a partout. Ah merde, en plus, c'est dans une boucle. Bon. C'est long, et en plus, généralement, quand on débug, on a le serveur ailleurs. On pense déjà à des choses compliquées. Si on doit se battre contre son code et rajouter des, des espèces de vieux if ou des, des variables un no peu bizarres, c'est très très vite fatigant. Faites pas attention à ce monsieur. Euh, J'aimerais vous montrer vite fait ce qu'on obtient et après je vais vous montrer comment on peut l'obtenir assez rapidement. Oh, super. Euh, alors, ça, c'est une petite application que j'ai fait pour le PHP Tour, une fausse application bien sûr, Il me montre ce qu'il ne faut pas que j'oublie de faire PHP Tour. Donc, jusque-là, c'est bon. Il reste celui-ci. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le debugger, enfin, je vais expliquer à ma page web que je vais débugger quelque chose. Ça crée juste un cookie. Ce cookie-là, en fait, PHP regarde, et dès qu'il voit passer ce cookie ou d'autres paramètres, pas important, il va savoir que je vais débugger quelque chose, et il va agir en conséquence. Je vais aller dans mon code, qui est juste derrière, je vais essayer de me dépêcher, parce que je vais enlever. Hop, et je vais mettre un petit breakpoint ici. Voilà, je vais dire, je voudrais que tu t'arrêtes à cette ligne-là. Et je vais rafraîchir ma page, et voilà, je vais amener ici. La ligne du bleu, c'est là où je me trouve. Est-ce que vous voyez en bas Alors j'espère que tout le monde peut le voir assez bien. Ça, c'est toutes les variables qui sont déclarées dans le scope où vous vous trouvez. Donc vous pouvez voir $s qui est vite fait une, une chaîne HTML que j'avoue plus derrière. Là, on peut voir le cookie, le fameux cookie debug. On peut aller voir $__server, etc. Ici, il y a toute la call stack. Là, elle est assez, assez courte. C'est une appli Silex que je fais assez vite fait. Et si vous avez envie, vous pouvez exécuter euh, du code totalement arbitraire, des additions, n'importe quoi. Vous pouvez insérer des trucs dans la DB, n'importe quoi. Voilà. Et après, je peux aller ligne par ligne. Euh, voilà. Me balade dedans, etc. etc. Je vais juste lui dire que maintenant il peut continuer à s'expliquer. Voilà. Euh, quand je parle ça aux gens, généralement ils m'expliquent Oh, c'est compliqué, j'ai pas envie de m'emmerder, c'est super long à, à, à faire. Ok. Ça, c'est ma VM où mon PHP tourne. Hop. on va aller voir là-dedans. Voilà. Il que ça. Il y a deux lignes. Ces deux premières lignes, c'est Je veux pouvoir débugger à distance. Je vais écouter sur le port 9000, quelque part par défaut. Je mis quand même pour qu'on puisse le voir. Après, une dernière ligne, c'est la personne à qui je vais envoyer toutes les informations de débug, c'est la personne qui me fait des requêtes, le connect back. Quand on veut débugger dans d'autres cas, on peut mettre directement la machine d'IP. Dans mon cas, c'est une machine vagrant, j'aurais pu mettre mon adresse IP pour ma machine vagrant. Vous rebootez Apache, sinon ça va pas être important. Et surtout, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est d'aller expliquer ensuite à son IDE euh, comment on fait. lui expliquer qu'il va se faire contacter par PHP, qu'il va pouvoir débugger des choses. C'est juste dans le champ de vue. c'est pas, pas très simple. On va... Alors Je vous montre que dans le mien, puisque chaque, chaque IDE est différent. Mais on va là-dedans. On lui donne vite fait une petite clé qui est ici, PHP Storm dans mon cas. Et surtout, on lui dit, pour le PHP Tour, c'est à l'adresse. Et euh, on lui donne éventuellement d'autres informations. Sérieusement, ça prend 30 secondes. Je, je pensais que le, le... Je vous montrer mieux, mais la fenêtre est un peu vite. Peu... Et c'est tout. Si vous voulez un petit schéma de ce qui se passe, une mauvaise fenêtre, autant moi. Voilà. Ça, ce n'est pas de moi, ça vient de l'auteur de, de Xdebug, qui permet le débogage. Votre IDE est ici. Il lance une requête, PHP s'exécute. Une fois que la requête a commencé, il regarde le fameux cookie que je vous ai montré. PHP se connecte à votre IDE en mise full duplex, donc dans les deux sens. Votre IDE contrôle PHP. En fait, et PHP écoute ce que votre IDE vous explique. Quand je cliquais sur les boutons, on dit envoyer une petite requête à mon serveur, et c'était bon. Et voilà, on exécute et on obtient une réponse HTTP. Et c'est exactement ça. Ça prend 3 minutes à faire, vous ne ferez plus jamais de Vardup, vous ne devrez plus jamais de Truc Doctrine, vous pouvez avoir un contrôle complet sur votre code, c'est vraiment, vraiment pas très très long. Euh, en bonus, là c'est assez simple de débugger euh, une, une requête HTTP. Moi j'ai souvent des scripts en cli, des lignes de commande symphony ou autre chose. Pas de problème, on peut facilement le gérer. J'ai un petit morceau de code qui est ici, qui prend euh, un tableau d'animaux, et qui cherche à savoir qui a quatre jambes. C'est pas le meilleur code du monde mais c'était suffisant pour avoir un truc qui débug un peu. Si je vais. Hop. Non, donc... Hop. Hop. Ah oui, il y a un problème là. Les unicornes licor... Les ont quatre jambes. Il y avoir un problème. Je vais d'abord aller dans mon code, je mets mon breakpoint, je retourne, très vite fait. Hop. je retourne très vite fait dans mon terminal et là je vais lui dire oh, en fait cette ligne de commande elle est un peu spéciale, tu vas faire comme si ça venait de php phptour.dev, ça c'est ce qu'il faut pour que PHP sache que je veux débuguer quelque chose, ça c'est vite fait l'adresse IP vers laquelle on va se connecter. Voilà. Et là, je débug mes lignes de commande de la même façon que je débugge autre chose. Et ça, quand on exécute des lignes de commande, ça, ça vaut tout l'heure du monde. C'est fini les dump et les printers. Vous bon, merci.